Je m'appelle Nina Moura, j'ai 25 ans et je suis étudiante à l'Institut National du Patrimoine en restauration de livres depuis deux ans maintenant. Le métier de livre, ça a toujours été euh, une passion. Euh, j'ai voulu faire ça assez jeune. Ça regroupait euh, mes trois passions les sciences, l'histoire et les travaux manuels. J'ai fait un bac scientifique avec une option art plastique. J'ai ensuite euh, eu la chance de partir à l'étranger aux États-Unis où j'ai pu faire les beaux-arts spécialisés en gravure. Ensuite, je suis rentrée en France pour euh, passer un CAP de reliure de rure. Euh, J'ai fait euh, la fac euh, en histoire de l'art avant de pouvoir euh, entrer ici l'année dernière. Aujourd'hui, ce que je fais comme opération de restauration sur ce livre, je fais des comblements de lacunes au niveau des, de la couverture, donc des lacunes de cuir. Donc ici, je vais procéder à un comblement de lacunes au niveau du champ du livre qui correspond à l'épaisseur du carton. Donc, Je prends l'empreinte de ma lacune avec un papier transparent. Et ensuite, je vais reporter euh, mon dessin de la lacune sur mon papier japonais pour pouvoir le défibrer à la bonne forme. Ce livre est ici à l'école, pour restauration évidemment, mais aussi principalement pour des analyses de la couche picturale qui constitue le décor extérieur, donc sur le cuir. Donc on peut voir à l'image sur l'écran un détail euh, sous la loupe binoculaire de ce décor. On peut voir la dorure, c'est ce qu'on voit principalement en jaune. Et on a aussi des couleurs dont on aimerait connaître la nature pour pouvoir mieux les traiter. L'un des problèmes qu'on peut rencontrer en restauration de livres, c'est les insectes. Euh, on peut avoir des exemples de, de galeries et c'est euh, des insectes qu'on appelle xylophages qui mangent le, le papier et qui ensuite euh, sortent du livre par ce qu'on appelle un trou d'envol. Ils font leur galerie, ils se nourrissent le temps de leur croissance. Et donc on peut voir des exemples assez parlants dans cet ouvrage.